On est aujourd'hui à Bordeaux, on présente deux de nos actifs assez emblématiques, donc la tour Innova et l'opération Kedecap, qui est une opération de 35 000 m2 de surface de plancher qui constitue la deuxième tranche des bassins à flots. Innova, c'est un des premiers actifs qu'on a acquis en blanc, c'est une opération qui développe 6500 m2 de bureaux, et Kedecap, tout simplement parce que c'est l'opération la plus emblématique, en tout cas jusqu'à ce jour, de Kizrem. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à Bordeaux, ça fait dix ans qu'on parle de ces deux projets-là. C'est intéressant de voir l'évolution pendant, et c'était intéressant pour moi aujourd'hui de visiter le après. C'est sûr que c'est complètement nouveau, ça a complètement changé l'architecture de la ville. Clairement, il y a deux nouveaux quartiers à part entière qui existent maintenant, avec tout ce qui va avec, bureaux, logements, commerce et compagnie. Donc, c'est des choses que les Bordelais attendaient et euh, c'est des choses dont les gens vont être euh, très satisfaits. J'ai été très surprise de constater dans ma ville qu'il y avait de nouveaux quartiers qui émergeaient en respectant des normes architecturales, des normes environnementales qui sont euh, très novatrices et euh, de constater aussi était, euh, où était logée la nouvelle population qui arrivait puisqu'on nous a expliqué ce matin qu'il y avait entre 30 000 et 50 000 personnes qui arrivaient et donc euh, je suis très favorable pour les des investissements dans ces nouveaux quartiers qui respectent de nouvelles normes. Alors la commercialisation euh, se passe plutôt bien. Euh, on a un immeuble de bureaux qui développe 7500 2 de bureaux qui euh, s'intitule Caporn, euh, qui est quasiment euh, rempli, donc une commercialisation à succès. C'est sûr que c'est une belle opération. Ça a été fait à un moment où Bordeaux était clairement sur la pente ascendante en termes de développement immobilier. Donc euh, le fonds va profiter de, de cette croissance-là. Ce qui est intéressant euh, quand on travaille avec qui c'est de comprendre la stratégie du fonds Kiss parce que c'est complètement atypique. Il n'y a aucun autre acteur en France qui fait ça, qui fait à la fois de la recherche, de la promotion, de la location, de la revente. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'était que les, les gérants du fonds étaient là et, et on a pu vraiment échanger sur tous les sujets de manière hyper transparente. Et ça, nous, ça nous permet vraiment de comprendre le fonctionnement du fonds à la fois de mieux l'expliquer à nos clients, mais surtout à la fois comprendre que ce fonds va être très adapté à notre client parce qu'il va avoir ce profil plutôt qu'un autre. Pour moi, c'est très important de rencontrer les gérants et les responsables qui gèrent ces opérations. Parce que ça, je favorise dans mon cabinet la proximité et je souhaite aussi favoriser la proximité avec les responsables de fonds et les assets managers. Je souhaite féliciter Kiss parce qu'ils ont obtenu leur label ISR en 2021 qui faisaient partie des points indispensables pour moi pour pouvoir travailler avec eux à l'avenir.